Salut salut Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les chats de ma chaîne et aujourd'hui on va aborder le sujet de l'alimentation des chats et l'industrie de la croquette. Quand j'ai adopté Rocky et Chewbacca en juin dernier, bah je me suis posé la question de quelle alimentation leur donner. Donc j'ai traîné sur tout un tas de sites de conseils pour quelle croquette choisir. Donc très vite je me suis rendu compte qu'il valait mieux donner une alimentation sans céréales, donc des croquettes sans céréales. Et puis en continuant mes recherches, j'ai vu que les croquettes c'était pas forcément top parce que euh, les chats sont des animaux qui sont habitués à boire très peu à la base et à trouver leur eau dans leur proie. Et donc les croquettes étant très sèches, euh, finalement ils ont un peu de mal à, à prendre l'habitude de, de boire et donc ça peut poser des problèmes sur leurs reins. Donc finalement il valait mieux leur donner une alimentation humide, euh, donc euh, de la pâtée, donc euh, elle aussi sans céréales, etc. Sauf que la pâtée c'est mou donc du coup il euh, n'y a pas de mastication pour le chat, ça fait pas travailler ses dents. Donc après on va vous vendre des trucs pour leur détartrer les dents etc. Et très vite notamment grâce à la chaîne Youtube de Healthy Pets que je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et c'est grâce à cette chaîne que euh, j'en suis arrivée à la conclusion que la meilleure alimentation pour euh, les chats ou les chiens euh, c'était la viande crue. Alors avant de continuer la vidéo, je voudrais préciser que je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas une spécialiste de l'alimentation des chats. Ce que je fais dans cette vidéo, c'est de vous donner les informations que j'ai trouvées après pas mal de recherches et de vous faire un petit bilan de ce que j'ai trouvé et du coup les décisions que j'ai prises pour mes chats et de vous partager un petit peu cette expérience-là. Mais c'est plus pour vous faire découvrir. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire plus de recherches et ne pas vous baser que sur ma vidéo. Alors très vite en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que l'industrie de la croquette, finalement, il y avait eu beaucoup de similitudes avec l'industrie agroalimentaire que je connais assez bien. Notamment, ce que j'ai trouvé, c'est que quand la croquette apparaît, et eh bien finalement, il y a des maladies aussi qui apparaissent chez les animaux, notamment du diabète. On a aussi beaucoup plus de problèmes d'obésité chez les chats et les chiens. Et je me rends compte que finalement, donner des croquettes, c'est comme donner euh, des pilules avec euh, toutes les vitamines et tous les nutriments qu'il faut à ces chats. Donc c'est comme si nous, on se nourrissait avec euh, les nouveaux trucs qu'on nous sort, là, les espèces de plats tout préparés, où il y a tout d'un point de vue nutritionnel, mais euh, où euh, c'est des aliments ultra transformés, où il euh, n'y a plus aucun bénéfice lié à, au, au côté brut du produit, on va dire. C'est comme si euh, vous mangez un substitut de repas. C'est quelque chose qui est pratique, mais... Euh, d'un point de vue santé, on n'a pas du tout tous les bénéfices quoi. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'il y a plusieurs écoles pour nourrir ces animaux au cru. Alors tout ce que je vais dire c'est valable pour euh, chiens, chats et furets, même si euh, moi du coup j'ai surtout sélectionné les infos euh, pour les chats, mais ce modèle alimentaire est présent euh, pour euh, les trois espèces. Alors notamment on entend beaucoup parler de BARF, alors ça veut dire euh, biologically appropriated raw food, un truc comme ça. Vous avez aussi le pré model donc le modèle de la proie. Dans ces deux types de régimes, l'idée c'est de reconstituer dans l'assiette de l'animal une proie qu'il trouverait en chassant dans la nature. Et donc il y a des différences entre ces deux écoles. Dans le BARF, on va plus ajouter de compléments et dans le pré model on va être plus dans des assiettes où il n'y a que des choses issues de proie, on n'ajoute rien en plus. Pour les chiens, par exemple, dans le barf, on va ajouter des légumes, des mix de légumes, alors que dans le pré-modèle, on va pas en ajouter. Alors les chats étant des carnivores stricts, on n'a pas trop à se poser cette question. Dans les deux modèles, on leur donne pas de légumes. Donc du coup, la différence entre les deux, ça va plus être sur les compléments. Donc, donc moi qui ai choisi ce mode d'alimentation pour éviter les trucs trop transformés et le côté pilule vitaminée, bah, je me suis plus tournée intuitivement vers le modèle où il n'y a pas de compléments. Et surtout que je suis tombée sur un blog qui est hyper complet où on voit que les femmes qui ont mis ça en place, elles ont lu énormément de littérature scientifique qu'elles citent, qu'elles traduisent. Il y a un groupe Facebook où elles répondent aux questions, où elles accompagnent vachement de gens et tout. Donc c'est vrai que le sérieux de ce blog que je vous mets en barre d'infos euh, m'a convaincue et m'a permis du coup de faire la transition vers vers ce type d'alimentation. Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que ce sont des vétérinaires, il me semble, américains qui euh, ont mis en place ces types de régimes alimentaires. Donc il y a de la littérature scientifique sur le sujet. C'est pas quelque chose qui a été mis en place euh, par des gens qui ne connaissent rien à la santé des animaux et euh, à l'alimentation des animaux. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont contre, euh, mais il faut savoir que les vétérinaires n'ont pas une formation très poussée sur les questions nutritionnelles. Et généralement c'est Royal Canin ou des grosses marques de croquettes qui viennent leur faire les cours sur la nutrition animale. Et souvent les vétérinaires sont eux-mêmes revendeurs de croquettes. Bref, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont contre le cru mais à la fois ils n'y sont pas formés et en plus ils ont un peu des conflits d'intérêts financiers avec l'industrie de la croquette. Après, il y en a de plus en plus des vétérinaires qui conseillent ça et qui voient les bénéfices sur la santé de, de ce type de modèle. Ou alors qui vont dire que eux n'y connaissent rien, mais qu'ils n'ont rien contre a priori, mais euh, voilà que c'est euh, à la personne de se renseigner et de faire attention à, à ce qu'il donne. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que nourrir son chat au cru bah, C'est lui donner une assiette avec euh, de la viande, avec euh, des os charnus, donc des os qui sont jamais euh, tout nus, il faut qu'il y ait de la, de la chair autour, c'est très important il faut qu'il y ait un petit peu d'abats, de foie euh, et aussi euh, un petit peu de poisson. Et après il faut essayer d'alterner pour avoir assez de diversité entre les différentes viandes, les différents abats, etc. Et il y a certaines proportions à respecter mais sur le site que je vous mets en barre d'infos que moi j'ai suivi pour la transition, il y a vraiment toutes les infos sur en fonction du poids de votre animal, par quoi commencer comme quantité, et après bah, en fonction de euh, du caca de votre animal, et eh ben euh, vous allez pouvoir euh, savoir s'il faut rajouter un peu plus d'os charnu ou en retirer un petit peu. Euh, voilà, vous allez devenir un expert en caca. Et quels bienfaits on voit euh, sur euh, ce type d'alimentation Alors déjà la viande crue préserve les nutriments qui sont détruits à la cuisson et qui sont essentiels au chats, ce qui fait qu'on n'a pas besoin théoriquement d'ajouter de nutriments de manière artificielle. Après le deuxième avantage que j'y vois bah, c'est comme pour mon alimentation à moi où euh, j'essaye au maximum d'acheter des produits bruts, enfin les moins transformés possibles et les cuisiner moi-même pour euh, savoir ce que j'ai dans mon assiette parce que j'ai tendance à pas faire trop trop confiance à l'industrie agroalimentaire. Et eh ben pour les chats c'est un petit peu pareil, plus on achète des produits bruts, donc là de la viande, des os, etc, plus on sait ce qu'on leur met dans l'assiette et donc on réduit les risques de... qu'il y ait eu un problème dans la chaîne puisque la chaîne est plus courte théoriquement. Le cru, ça résout aussi tous les problèmes d'hydratation. Le chat va trouver toute l'humidité dont il a besoin, il va boire beaucoup moins, et moi mes chats, ça a été assez radical, ils boivent beaucoup moins depuis qu'ils sont au cru parce qu'ils trouvent leur hydratation directement dans leur alimentation. Et comme ils ont euh, des eaux charnues qui croquent, euh, ils vont pas non plus avoir de problèmes de tartre, ils vont, avoir, euh, ils vont entretenir leur dentition naturellement. Il faut savoir aussi que quand vous faites une transition vers le cru, en fait le pH euh, de l'estomac de votre animal va s'acidifier légèrement, en fait retrouver son pH naturel. Et ça c'est pour pouvoir gérer les bactéries qui sont présentes dans la viande crue. Et donc en fait le système digestif de votre animal va être beaucoup moins sensible à tout ce qui est bactéries, donc beaucoup moins sensible aussi à tout ce qui est parasites internes. On a aussi une plus grande facilité à contrôler le poids de son animal. Il faut savoir que tous les glucides qui sont présents dans les croquettes, ce sont des choses dont vos animaux carnivores stricts n'ont pas besoin et qui ont tendance à leur faire prendre du poids, et donc au lieu de donner euh, des croquettes light euh, comme on nous en vend euh, passer au cru, ça peut être une solution. Un énorme avantage aussi euh, de cette alimentation, et ça euh, je l'ai vu du jour au lendemain, c'est que c'est une alimentation que le chat va ingérer et va faire beaucoup moins de déchets, puisque la plupart des choses qu'il ingère lui sont essentielles, et comme il fait vachement moins de déchets, bah, il fait aussi vachement moins caca, et ça c'est génial avant j'étais à deux caca chacun par jour et aujourd'hui euh, ils font un caca tous les 2-3 jours chacun donc j'ai même pas un caca par jour ce qui est quand même fantastique. Voilà une fois que tout ça s'est dit, euh, c'est un mode d'alimentation qui demande du temps d'organisation, du temps pour euh, juste. S'informer et faire une bonne transition et pas faire de bêtises parce que euh, si vous vous renseignez pas assez, vous pouvez euh, très vite donner un régime alimentaire qui est carencé euh, à votre animal. Ça demande plus de temps de préparation euh, qu'un euh, sachet de croquettes, c'est clair. Ça empiète un peu sur euh, votre espace euh, chez vous hein, parce que euh, clairement euh, l'un des indispensables dans le matériel à prendre c'est euh, un congélateur. Donc quand, comme moi, vous avez un 23 m2, ben, euh, c'est une place qui est non négligeable. Et puis, il ne faut pas avoir trop de problèmes à man manipuler de la viande. Euh, parce que si déjà ça vous dégoûte de manipuler de la viande, euh, là, manipuler des abats, il y a des trucs qui puent vraiment et qui sont vraiment euh, assez crades à manipuler. Donc euh, voilà. Au niveau coût, c'est une question qui revient assez souvent, mais c'est assez difficile d'y répondre parce que... Ça dépend beaucoup de là où vous allez vous fournir. Il faut savoir qu'il y a des sites spécialisés où vous achetez en gros. C'est pour ça que le congélateur est assez indispensable. C'est que pour réduire les coûts, il va falloir acheter en gros. Il faut savoir que tout ce qui est os, tout ce qui est abat, vous pouvez trouver ça pour pas trop cher. Après, c'est plus dans les viandes rouges qu'il va falloir ruser un petit peu. Moi, les 4 viandes rouges que je donne, ça va être porc, du gésier de dinde, cœur de dinde et cœur de poulet. Et donc finalement les trois derniers sont vachement moins chers que euh, si j'achetais de la viande de bœuf par exemple qui est beaucoup trop chère. Donc il y a plein de petites astuces comme ça que je vous partagerai dans d'autres vidéos pour euh, réduire un petit peu les coûts. Donc du coup ça va dépendre du type de viande que vous prenez, ça va dépendre euh, de où vous vous fournissez. Donc comme j'ai dit il y a des sites internet euh, spécialisés. Je sais qu'il y en a qui euh, quand ils font leurs courses dans les, des grands supermarchés, ils regardent les promotions sur euh, des dates limites de consommation qui sont courtes. Et du coup, ils arrivent à avoir des trucs vraiment pas chers et ils prennent en grosse quantité et ils congèlent tout. Moi, ça, c'est un peu compliqué parce qu'à Paris, vous n'avez pas des grands supermarchés comme ça où vous avez des super promotions. Donc ça, je le fais pas trop. Il y a des gens euh, qui demandent à leur boucher euh, s'ils ont des déchets. de Donc les déchets, ça peut être juste euh, des morceaux euh, qui sont pas euh, entiers. Ça peut être euh, des abats, euh, ça peut être aussi des os. Donc ça, concrètement, euh, c'est gratuit. Après, ça demande plus de découpe hein, parce qu'il faut faire le tri. On ne peut pas tout donner comme ça. Et puis il faut oser demander, parce que moi j'avoue que euh, n'achetant plus de viande pour moi, ou très peu, j'ai du mal à rentrer dans une boucherie et à demander euh, s'ils n'ont pas des trucs gratuits pour moi, donc euh, voilà. Après, s'il y a des bouchers qui passent, qui sont sur Paris et qui ont envie de me faire des cadeaux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi, mon super bon plan aussi, euh, c'est les supermarchés asiatiques pour les parisiens euh, côté Belleville ou côté euh, du 13 e Et donc pour en revenir à la question du coût, qui était la question initiale, euh, moi je me suis pas dit combien ça me coûterait, je me suis plus dit combien je suis prête à mettre dedans. Et donc j'ai calculé combien ça me coûtait euh, de nourrir mes chats avec les croquettes de qualité que je leur donnais sans céréales plus un petit peu de pâté. Et pour mes deux chats, j'en arrivais à 40 euros par mois pour quand ils seraient adultes. J'ai fait des estimations pour combien je leur donnerais une fois adultes. Et donc j'en suis arrivée qu'il me fallait à peu près 40 euros par mois euh, pour nourrir mes chats adultes euh, aux croquettes et avec un petit peu de pâté. Et donc j'ai regardé adulte combien consommeraient mes chats en viande. Et donc j'en suis arrivée à la conclusion qu'il me fallait euh, trouver de la viande à 4,50€ le kilo maximum si je voulais euh, rentrer dans mes frais. Et donc j'ai regardé un petit peu euh, avec les différents fournisseurs que je pouvais avoir est-ce que c'était possible. Et euh, c'est possible donc du coup aujourd'hui je me limite à toute la viande qui est à 4,50€ maximum avec... Des petites variations, des fois je prends un petit peu plus cher mais parce que à côté j'en ai une qui est vraiment moins chère et je m'arrange comme ça donc j'ai un budget de 40 euros maximum par mois pour mes deux chats. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce que je donne à manger à mes chats. Je tourne la vidéo ici parce que c'est ici tous les matins et tous les soirs que je m'assois avec un chat de chaque côté qui mange dans son assiette pour pas qu'ils aillent manger dans l'assiette de l'autre parce qu'il y en a un qui préfère les abats et l'autre qui préfère les os. Si ce mode d'alimentation vous intéresse, n'hésitez pas à voir les liens que je vous mets en barre d'infos. Euh, vraiment, être sur le groupe Facebook d'échange, ça aide énormément à comprendre comment faire et à trouver un petit peu toutes les solutions, lire tous les articles du blog, toutes les questions que vous vous posez. Il y a quasiment à peu près toutes les réponses dedans. Et puis moi, pour les prochaines vidéos, je reviendrai sur des questions un peu particulières comme comment on s'organise quand on est dans un petit appartement, par exemple. Comment on s'organise pour éviter d'utiliser trop de plastique pour conserver euh, la viande au congélateur Comment on s'organise quand on part en voyage avec ses chats Comment on s'organise quand on les fait garder etc., etc., Donc si tout ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, etc. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo